Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Aurélia Rickebuch et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique Eh bien parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. Pour euh, m'y aider, dans ma boîte à outils, j'ai un diplôme de diététicienne de depuis 2009, je suis également praticienne Reiki et je me suis formée dans tout ce qui était approche comportementale avec les TCC, la méthode ACT et euh, d'autres outils comme la radiesthésie, l'UFT ou encore la libération karmique. Si d'ores et déjà cette approche vous parle, si vous ressentez un mal-être au fond de vous, vous avez du mal à identifier la racine, vous avez du mal à vous en libérer, vous avez des troubles du comportement alimentaire, vous avez du mal à accepter votre corps tel qu'il est, et bien sachez que c'est là-dessus que je travaille, je peux vous aider à réaliser tout ça. Donc pour le coup je vous invite à répondre à un questionnaire, vous avez le lien en dessous de la vidéo dans la description qui vous permettra de demander votre appel libération, un appel de 30 minutes offert, où on fait le point sur votre situation actuelle et puis on voit dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide à travers soit d'accompagnement personnalisé ou encore de programmes en ligne. Aujourd'hui on va parler des émotions, comment est-ce qu'on fait pour ne plus manger ces émotions, mais avant je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir la notification dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Donc aujourd'hui le titre de la vidéo c'est Ne plus manger ses émotions avec une méthode en 5 étapes. C'est une méthode qui a été développée par Psyris je pourrais vous remettre le lien dans la description de la vidéo, euh, tout simplement parce que pour ne plus manger ces émotions, et eh bien il faut apprendre à les gérer autrement finalement. Euh, et donc pour cela c'est une méthode en cinq étapes. Euh, la première étape, ça va être de ralentir, de respirer, donc de prendre le temps. Donc on peut utiliser pour cela des exercices de respiration, les respirations carrées ou la cohérence cardiaque, et euh, on prend cinq minutes pour mieux observer ce qui se passe. C'est comme si on faisait un arrêt sur image. La deuxième étape, ça va être d'observer justement ce qui se passe. Donc le monde extérieur, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui m'a fait naître cette émotion Donc ça, on peut le voir au travers des cinq sens, pour être dans l'instant présent. Hein, qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que j'entends Etc. Et aussi, qu'est-ce qui se passe dans mon monde intérieur Quelles sont mes pensées Quelles sont mes émotions Et quelles sont mes sensations corporelles la troisième étape, ça va être d'accueillir. Accueillir ce qui vient, accueillir la présence de ses émotions, donc la présence de ses pensées aussi en lien avec ses émotions, la présence de ses sensations corporelles, qu'elles soient agréables, désagréables, inconfortables, peu importe, on les accueille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où c'est douloureux, où c'est finalement inconfortable, pardon, ça signifie très souvent que c'est important. Ça va vous permettre d'être plus à l'écoute de votre âme, de votre cœur et donc d'être plus aligné sur votre chemin de vie, d'être aligné avec vos valeurs. Donc c'est vraiment un message. La quatrième étape, ça va être eh bien, justement de comprendre ce fameux message, comprendre ce qui était important, qu'est-ce que cette émotion a voulu euh, vous montrer. Donc euh, on va pouvoir comprendre en identifiant bien l'origine, hein, d'où est-ce que ça vient, c'est qu'est-ce qui a été le déclencheur, qu'est-ce qui touchait en moi comme, comme valeur justement et quel est le sens que je peux y donner. Donc là, vous pouvez vous poser bah, la question, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que j'aurais fait, euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire Donc là, pour vous permettre de, de vraiment bien identifier quel est le besoin lié à cette émotion. Et la cinquième étape, eh bien, ça va être d'agir. Parce que évidemment, on ne change pas sans action et donc cette émotion... Si elle est venue, c'était pour vous inviter à changer quelque chose, en tout cas à réagir. Sinon, elle ne serait pas venue, elle n'a pas de lieu d'être. Donc elle a vraiment une fonction vraiment bien, bien précise et elle est primordiale. Donc ça va vraiment, là du coup, avec tout ce travail de compréhension, d'analyse de ce qui s'est passé et ce que veut dire cette émotion, et eh bien de pouvoir mettre des actions en place, en lien, ben, en fonction tout simplement de vos aspirations, de vos valeurs, etc. Et tout ce processus vous aura permis d'être... Euh, dans la pleine conscience, consciente de ce que vous faites, consciente que ce que vous allez mettre en place c'est vraiment bien pour vous, et pas sur le quand dira-t-on, qu'est-ce qu'il faut faire, ce que les autres vous ont dit, non, c'est vraiment en lien avec vous et ce que vous avez ressenti. Parce que les émotions nous appartiennent, et on est responsable de ses propres émotions, même si les autres les, peuvent les déclencher à travers des situations, vous êtes responsable de vos émotions. Elles vous appartiennent. Elles sont fonction de qui vous êtes, de vos valeurs. Une autre personne n'aura peut-être pas ressenti la même chose. Donc, c'est à vous de répondre à ces émotions. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir comment y répondre au plus juste. Parce que, encore une fois, ce sont les messagers de votre âme. Donc, ça vous appartient. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. vous aura aidé à voir quelles sont les différentes étapes pour accueillir justement ces émotions. Ça, c'est une étape, une méthode que... Euh, J'enseigne aux personnes, euh, aux femmes que j'accompagne euh, en accompagnement donc personnalisé haut de gamme. C'est une méthode voilà qu'on apprend et qu'on pratique, qu'on met en pratique parce qu'il y yeah. a que la pratique qui vous permettra euh, de réussir cette méthode. Euh, donc voilà, je vous la donne lors de cette vidéo. Vous pourrez aussi retrouver un schéma donc, sur le site de Psyris. Donc ça s'écrit P-S-Y-R-I-S. Voilà, euh, donc c'est une méthode qui est très très bien réalisée, euh, très bien réfléchie. Il existe d'autres méthodes également. Celle-ci je l'aimais bien, donc j'avais envie de vous la partager tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez envie de réagir et puis à liker et la partager autour de vous puisque ça m'aidera à la faire connaître au plus grand nombre et donc à faire connaître mon travail à des femmes qui auraient peut-être besoin tout simplement de mes conseils. Merci d'avance et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut